Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 142 de Sejuan et nous allons jouer aujourd'hui à Angry Birds Rio. On va continuer Angry Birds, c'est parti. Donc au euh, premier niveau, je vous laisse euh, la cinématique. Donc cette fois-ci c'est un peu différent, on ne se bat plus, on, on va plus fracasser du cochon, mais on va libérer des oiseaux. Donc euh, vous voyez, hop Voilà, c'est nos amis les oiseaux. Donc euh, on, le but c'est de tous les libérer sur un niveau pour terminer le niveau. C'est pas de, de killer du cochon, c'est plus ça trop l'idée pour l'instant. Alors pour ce pour ce, pour cette version là du moins. Donc là ça va être plutôt plutôt simple parce que.. Vous vous rappelez que le season, ben, il n'y avait pas vraiment de début et en fait c'était tout de suite un peu difficile, enfin, je trouvais. trouvais. Peut-être qu'il aurait fallu que je commence les premiers mondes, enfin bon c'était spécial. Voilà, trois étoiles. Donc là, là on commence vraiment du début début et on joue. Hop. Voilà, c'est magnifique, il en reste plus qu'un. Donc c'est vraiment, vraiment plus facile là, en plus on a des trucs carrément, toutes les, toutes les, tous les cubes, euh, je pense qu'on aurait pu le faire en un coup ce machin. Il y aura eu moyen. Mais euh, mon but c'est pas de faire des bons trucs de fou. Voilà, on a deux étoiles au lieu de trois. Hop là, donc là on vise au milieu, on détruit cascade. Ça fait un peu tout tomber. Et bah même lui est tombé. Et il nous reste plus celui-là là-bas. Pour l'instant on a que les, euh, les oiseaux rouges. Et les autres vont apparaître avec le temps, avec les niveaux. Allez ouais, tout content. Euh, deux étoiles toujours. New high score, bah, nouvelle score parce qu'en fait j'ai pas joué. Euh, je connaissais. j'ai déjà joué ici si, mais.. Mais là je les ai installés euh, et j'ai fait aucune partie donc c'est pour ça qu'on a que des bons scores. Qu On a que des nouveaux scores. New high score. Hop là, les oiseaux. Hop, ils sont libérés. 30 500... Voilà, allez. Mais du temps à disparaître, toujours un peu l'oiseau. 40 500. Hop. Ouais, on a qu'une étoile quoi. Alors maintenant les oiseaux bleus, ils apparaissent. Les oiseaux bleus on les avait vus dans le premier, on les a vus dans le deuxième aussi. Hop On tape dessus et ils se, ils se séparent en plusieurs. Et ils sont un peu moins puissants. Logique. Voilà. Et ils sont. Il me reste encore celui-là là. là. Voilà, C'est bon Oh j'ai trouvé un ananas Ah oui il euh, y a une histoire d'ananas Des objets à, à choper dans les niveaux euh, Je sais pas s'ils sont dans tous euh, Ça m'étonnerait Non dans certains il n'y en a pas euh, C'est ce mieux de les choper par contre je sais pas si ça, Ce que ça nous rapporte Hop euh, Oulala on a fait un gros carnage On va essayer de viser là bas Pour, euh, pour ceux qui me manquent Hop voilà voilà, terminé. 53 000, donc euh, 130. Oui. Oui, trois étoiles. Je, je devais pas être loin hein, pour l'étoile. Voilà. Alors là, il faut encore tout que ce... faire tout tomber. Je me rappelle celui-là, un jour je l'avais fait, j'y avais passé du temps. Euh, là bah ça devrait aller. <rire> ça devrait aller. Bon, j'ai eu de la chance on va dire parce que euh, normalement euh, il était un peu plus chiant que ça. Ouais bon là ils sont ils sont quasiment à découvert Faut vraiment que j'arrête mon tir pour, pour pas y arriver Voilà Donc a, on voit l'ananas là-haut à droite Mais, euh, mais pour l'avoir bah, il faut Gaspiller J'ai envie de dire gaspiller un, un tir parce qu'il n'y a rien du tout là-haut Il n'y a rien à viser Il n'y a pas d'oiseau hein, euh. Hop Les structures en, en, en glace ça, ça tient jamais bien longtemps Hop Voilà, et un oiseau et c'est terminé. Hop là Ou d'ailleurs on a bien détruit les trucs là. Ça a pas fait semblant. Voilà, donc on est dans un hangar, hein. on essaye de, de libérer nos, nos amis des oiseaux. Le décor est.. Voilà, on a, on a déjà fait plein. On peut pas aller dans la jungle dans la, sur la plage parce qu'il faut, il faut, il faut quasiment tous les finir, je pense. Euh, ou en finir un paquet pour, pour pouvoir faire les autres mondes. Là c'est encore simple, il y a des oiseaux partout Il n'y a rien de même compliqué là, Je fais beaucoup plus de niveaux que tout à l'heure, c'est normal Parce que on les finit facilement Hop là, 5000, 5000, 5000 Voilà Terminé, vous vous on est content Deux étoiles, new high score Alors, les jaunes apparaissent, les jaunes qui font fuser un peu Excusez-moi, et excusez -moi. Eh oui ça m'arrive d'être aussi Ouais, quand Je suis un peu enrhumé en rhumé, hein, ce moment. -là. Elle est belle ma vie, je sais. <coughs> voilà, l'oiseau, il est mort. Enfin, il est mort, il est libéré. Putain, je dis, je dis il est mort. d'habitude avec, avec les cochons, bah, on, on les crève, les cochons disparaissent, parce que là, on libère les oiseaux. Oui, trois étoiles, magnifique. Même si ça aurait pu être un peu mieux que ça, quand même. Allez donc là on a que du on a que du, de l'oiseau jaune parce que c'est bien pour nous apprendre en fait nous, app nous apprendre à l'utiliser donc c'est pour ça qu'en fait on a que ça après on, a, on aura un peu de tout Hop j'ai raté mon. Putain, je le vise un peu plus bas Voilà Il y a toujours l'ananas en haut à droite qu'on voit là-bas Mais euh, a une étoile Voilà alors on va essayer de détruire à la base. Hop là, on va aller un peu plus loin cette fois-ci. Hop là, oui. Et là on vise ici. Hop Et ils tombent tous et ça se casse tout. Donc c'est bien cette visée à la base des tours comme ça, comme ça, quand elle tombe sur elle-même, elle, elle, elle brise toutes les caisses. Voilà, j'ai qu'une étoile alors que ça fait quand même un bon score, donc il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ça. On commence à voir apparaître les, les, les petites euh, structures de béton là. Oh là là, voilà, magnifique, ça tombe tout, tout, tout se pète la tranche, magnifique. Il me reste que la structure en béton là, on va la taper. Hop là, voilà. Vous remarquez qu'il y, euh, y a des petites bouées, on les voit depuis tout à l'heure, les petites bouées de, de plage là, qui, qui font rebondir les choses ça tombe dessus, regardez. Il y a les pièces qui, qui rebondissent dessus. Voilà. Ah, 10 000, 67 000. Oui, qu'une étoile toujours. Donc il faut vraiment euh, faire des belles réactions pour avoir les trois étoiles. Parce que là, pour avoir des points. Hein. Voilà, là on va le faire un par un. Hop. Hop. La troisième. On a 4 oiseaux, donc il y, a moyen de, il y a moyen de tout faire. Ah bah tiens. J'ai même pas eu besoin d'un ah, presque. Là, si j'avais su, l'autre, elle, elle, si j'avais attendu un petit peu, l'autre était en train de tomber, donc j'aurais pu viser directement la quatrième. Voilà, mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai réussi quand même. Donc voilà, on est content. On voilà, deux étoiles. Alors, on continue. Hop, on peut toujours pas aller dans les autres mondes, dommage. Il y a les coming soon aussi, c'est les mises à jour, qu quand on des mises à jour, il rajoute des mondes. Là ce serait bien c'est de faire tomber euh, la tour par le milieu là, ici, parce qu'on voit que là-bas il y a un petit poids et les petits oiseaux, si, elle, si on arrive à casser au milieu là ça va tout tomber. Voilà comme ça, comme ça, comme ça, oui, oui, magnifique, et voilà, terminé. Voilà 10 000, une, deux et trois étoiles, oula, je, je m'attendais pas à la troisième quand même. Voilà. Alors là, les petits oiseaux bleus qui sont apparus. Enfin, on les avait, mais euh, qui réapparaissent. Hop. Oui, oui, non, non. Non, ça va pas suffire, je pense. Ah si, si, j'en ai encore un. il faut pas que je me rate. Voilà. Ça devrait... C'est bon. Ils sont libérés. Les cages se cassent assez facilement. C'est dommage qu'on puisse pas faire les autres mondes euh, qui se débloquent pas plus que ça parce que du coup on est obligé de rester sur cela. Ah là je viens de gaspiller un oiseau. Si j'avais attendu, pareil que si j'avais attendu que comme je disais. Voilà. Hop là. Terminé. Avec une étoile évidemment. S'il y avait moyen de faire un peu mieux que ça. Alors là, faut casser les chaînes avec les oiseaux. Regardez. Hop. Là, je suis bien passé. Le but, c'était surtout de casser les chaînes pour libérer tout le monde. Et là, ça tombe, ça tombe. On le prend peut-être en un coup, non Ah non, il y en reste un. Malheureusement. On aurait pu le faire en un coup, ça aurait été bien. Voilà. Terminé pour ça. Il y a l'ananas la en haut à droite qu'on voit là-haut sur la sur la plateforme au-dessus des chaînes. Donc deux. Voilà, allez, donc là on vise en bas, on fait tout casser la tranche là aussi, bon ça, ça c'est pas bien plus dur qu'au que début en fait, là ça va, c'est simple, Ouais même s'il vaut mieux éviter de se rater parce qu'on n'a pas tellement d'oiseaux de rab, maintenant, à tout à l'heure il nous en restait tout le temps 50 que là, bon ben, bah, on en a plus quoi, oui, voilà, de... Les étoiles alors là encore des trucs là faut, faut jouer sur les réactions en chaîne hein. faut essayer de taper pour que ça fasse tomber les autres non ça a pas voulu oui la deuxième qui fait tomber la troisième allez la quatrième aussi voilà magnifique hop hop on a libéré l'envolée des oiseaux Euh, J'avais pas parlé des graphismes sur Angry Birds, mais bon, bah là ils sont un peu identiques par rapport au premier. c'est des graphismes plutôt, euh, plutôt beaux quoi, bon c'est pas détaillé non plus, c'est pas un jeu qui est très compliqué à, à, à faire, mais c'est joli quoi. Je veux dire, il euh, n'y a pas besoin de détails, on s'amuse avec, avec, avec ça et euh, franchement, il y a tout ce qu'il faut euh, au, au niveau physique, euh, avec les tests, les différents matériaux, c'est vraiment euh, addictif. On veut passer du temps, bah, on joue Angry Birds quoi. Quand vous ennuyez, qu'est-ce que vous faites, Angry Birds. Voilà, deux étoiles. Voilà. Donc euh, ouais, on va rester là. toute qu'on on peut pas, on peut pas en faire plus. Et donc, ce sera tout pour Angry Birds Rio.